Aujourd'hui c'est le fran que j'invite chez moi, on va pouvoir parler de ce fameux workout que tout le monde déteste et que moi euh, j'aime bien <rire> On va parler du fran aujourd'hui, à savoir des objectifs de ce workout, des différentes catégories, comment vous allez pouvoir le scaler et comment vous allez pouvoir breaker pour faire un bon score Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste avec moi Hello, moi c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Sur cette chaîne on va parler de prépa physique, on va parler de tutoriel, on va parler de tests, on va parler de vlog, on va parler plein de choses en rapport avec le CrossFit et le sport en général. Donc bienvenue sur ma chaîne. Euh, J'ai trois conseils à te donner si tu as envie de performer et d'améliorer, des conseils qui sont importants. Euh, Abonne-toi à ma chaîne déjà pour commencer, plus on est de fou, plus on rit. Euh, c'est important pour moi que tu t'inscrives sur ma chaîne. Euh, active la cloche aussi si tu veux avoir des notifications. La deuxième, c'est fais ma formation que je viens juste de créer. Tu as le lien en barre d'infos. Donc, c'est une formation sur comment créer ses propres séances de CrossFit. Je l'ai créée exclusivement pour toi pour que tu apprennes à programmer directement à domicile et la troisième c'est commente la vidéo si jamais tu as des choses à en dire si tu as des questions, si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Fran Fran, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Fran qui est un workout de référence certainement le plus célèbre euh, le plus célèbre pourquoi Parce qu'en fait dans la petite histoire que Greg Glassman raconte à tout le monde Alors je sais pas si c'est commercial Ou si c'est la vérité Mais dans la petite histoire Qu'il raconte Fran c'est un peu le workout Qui a créé CrossFit Genre D'après lui, euh, il a voulu jumeler euh, euh, dans son garage un élément d'altéro. donc euh, il faisait des pull ups et il a voulu jumeler ça avec euh, euh, du truster avec une petite barre, et euh, du coup, à la fin de ce workout-là, il a vomi, et, et c'est quand il a vomi qu'il il s'est dit, que, et c'est certainement dit que c'était un truc de ouf, et que du coup, euh, ça rendait ses tractions tout de suite plus difficiles, et euh, il a créé ce frein à cette occasion. Bon, il doit y avoir une vraie histoire derrière, j'imagine, en tout cas, je ne vais pas vous mentir je la connais pas. Euh, si vous la connaissez, détaillez-moi en commentaire, on sortira moins bête de cette vidéo. Euh, mais euh, écoutez, tout ce que je peux vous dire c'est que Fran, c'est un workout que tout le monde fuit et pourtant vous ne devriez pas. Et Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est important de, de comprendre pourquoi il ne faut pas fuir Fran. Euh, J'en parle assez bien dans ma formation d'ailleurs et dans d'autres vidéos. Mais en fait, j'explique que dans les workouts de CrossFit, j'estime que sur à peu près 4 semaines de workout, donc 20 trainings à raison de 5 trainings par jour, donc sur 20 trainings, il y a à peu près 11 trainings qui doivent avoir une thématique lactique. Fran... C'est un workout lactique. Donc c'est le workout par excellence qui va vous faire. qui va vous permettre de vous améliorer en lactique, en effort lactique. Je rappelle qu'un effort lactique, c'est un effort court et intense. Quand je dis court, c'est au-delà de 20 secondes, jusqu'à au moins 2 minutes, d'accord Sur une contraction musculaire j'entends. Donc Fran, c'est complètement, ça fait complètement partie de ça. Euh, et c'est vrai que. Les gens l'aiment pas parce qu'en règle générale, il termine toujours un peu mal. Et d'un côté, ça doit être bénéfique pour vous. Parce que si vous vomissez à la fin de ce work-up, eh ben, il ne faut pas vous dire « Ah, oh, j'ai vomi, je suis nulle. » Non, justement, il faut le mettre à l'envers et il faut se dire « Ah, oh, j'ai vomi. » Donc, ça veut dire que j'ai été chercher des capacités que je n'avais peut-être jamais cherchées avant. Donc, inconsciemment, je me suis améliorée. Donc, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour faire ce workout je le ferai mieux que la première fois Vous voyez le, le raisonnement ou pas euh, Je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner Parce que Franny fait mal à tout le monde euh... <rire> Je l'appelle Franny Parce que c'est mon pote limite Il fait mal à tout le monde, je le fais très régulièrement Et à chaque fois je finis à genoux pendant un bon moment Donc ça, voilà, ça fait partie de l'effort en lui-même. Euh, mais pour autant, c'est pas parce que ça fait mal que vous devriez le, l'esquiver. Le, le, le, le, le, Donc je pense que c'est un des workouts qu'il faut travailler régulièrement. C'est aussi un workout qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes à chaque fois, si vous êtes amélioré ou non, parce que c'est un élément assez facile. J'entends dans le sens où ça reste du thruster avec une barre très légère, en tout cas, pour ce qui est d'habitude dans les workouts. Dans les workouts d'habitude c'est 61-43 pour les femmes RX et pour les hommes RX. Là c'est 45-29 euh, je crois ou 43-29 pour euh, le frein. Donc c'est quand même des charges beaucoup plus petites euh, et, euh, et, euh, et du coup c'est pas un frein. La charge n'est pas un frein. Euh, la gymnastique normalement pas non plus parce que vous pouvez le faire en keeping. Bon c'est sûr qu'en keeping ça prendra plus de temps mais on y vient juste après. Ça prendra plus de temps mais c'est quand même faisable de, de faire un très bon score. Donc, euh, on va voir ensemble les trois catégories et on va essayer de les décrypter ensemble en fonction du niveau. On va commencer par les, av les avancées. Euh, ce que j'appelle les avancées, c'est les gens euh, qui font euh, tous leurs workouts en RX. C'est des gens euh, qui ont euh, tous des bonnes qualités physiques. <rire> euh, je ne vais pas dire que c'est des gens qui ont des grosses barres parce que ça, pour moi, ça ne rien dire. Euh, mais forcément, qui ont des barres... qu'on des bonnes imp... barres. Qui ont des bonnes barres. <rire> Et c'est des gens qui font tout leur workout en RX. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, ces gens-là, ils doivent mettre entre moins de 2 minutes, on va dire 1 minute 30, euh, et 4 minutes. Bon, s'ils mettent moins d'une minute 30, c'est une machine méga. Et 4 minutes. Euh, pourquoi Parce que à ces gens-là, quasiment tout est un -brewken. Quasiment tout. On part sur un, un truster 21 de on, on enchaîne sur un 21 euh, pull-up broken, puis 15, 15, 9, 9, normalement. Moi, je rentre dans cette catégorie parce que je l'ai fait récemment en moins de 4 minutes. Cependant, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc, vous voyez comme quoi euh, les, le break, ça ne fait pas perdre beaucoup plus de temps euh, que ça. Moi, je l'ai fait en 11 répétitions, puis 10 répétitions. m broken les pull-up, les 21 pull-up truster 10 répétitions puis 5 répétitions un les le pull et 9-9, tout 9. un donc en fait j'ai briqué à chaque fois le truster parce que c'est parce que lourd pas parce que c'est lourd mais parce que c'est un effort lactique et du coup c'est chaud quoi c'est chaud dans les, dans les jambes et tout et, et puis dans les avant-bras tu t'étanises assez vite donc j'ai lâché et sur mon cardio aussi donc j'ai lâché pour reprendre assez vite et ça m'a permis de rentrer dans les moins de 4 minutes donc c'est totalement faisable pour les, pour les avancer. Mais je pense que les avancés, euh, ils savent que le facteur limitant de ce workout maintenant pour eux, c'est le mental. C'est le mental. C'est la capacité à dire allez allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, ça part, ça part, ça part, ça part. Tu vois C'est la capacité à dire allez, vas-y, fais-toi mal, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Euh, si t'es pas dans un bon mood, c'est mort. Euh, si t'es dans un bon mood et que tu es avancé, je pense qu'il y a moyen, euh, tu vois. Si t'es bien soutenu en plus derrière, je pense qu'il y a moyen de faire un bon bon score. Donc ça, c'est pour les avancés. Mais maintenant, on va passer aux intermédiaires. En intermédiaire, il euh, n'y a pas plus tard que l'année dernière, j'étais intermédiaire. Comme vous voyez ici, j'ai fait les French en intermédiaire. Euh, pour moi, qu'est-ce que c'est un intermédiaire Un intermédiaire, c'est quand même un athlète complet. C'est euh, un athlète qui a l'intégralité des mouvements, mais euh, qui n'est pas encore super chaud en workout avec. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, un intermédiaire, pour moi, c'est une personne qui sait faire un handstand push-up. Mais si je lui en demande de faire 20 broken, c'est pas sûr qu'elle les fasse. Vous voyez ce que je veux dire Un intermédiaire, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui sait faire les butterfly. Mais qui, techniquement, a encore du boulot. Euh, et qui ne peut pas faire de chest-to-bar, par exemple. Butterfly. Euh, un intermédiaire, pour moi, c'est une personne qui a déjà passé un ou deux muscle-up. Mais c'est pas encore oufissime en termes de workout. Voilà pour moi, c'est ce qui est qu'un intermédiaire. Euh, les charges entre l'intermédiaire et le RX, elles sont similairement les mêmes. Donc euh, je suis même pas sûre que ça change quelque chose. Là après, c'est ta capacité à être forte et puissante ou non qui va déterminer. Mais je, sais, je pense pas que le fait que tu aies un squat à 100 kg euh, t'oriente tout de suite vers la case RX. Ça, ça, ça c'est faux. C'est pas parce qu'une personne a les grosses barres qu'elle est automatiquement... Euh, non, ça veut rien dire. Ça, franchement, il faut plus regarder quelqu'un sur les workouts que sur les grosses barres. Parce que du coup, c'est beaucoup plus réaliste que sur les, que sur les grosses barres. Sachant qu'en plus, il y a très peu de workouts avec des grosses barres. Donc, ça sert à rien de perdre tout son temps sur les grosses barres. Anyway, ça, c'était un autre sujet. Euh, mais euh, voilà, voilà ce que c'est qu'un intermédiaire pour moi. Moi, pour moi, les intermédiaires... Euh, doit faire ce workout entre 4 minutes et 7 minutes. Ça doit rentrer entre, les, entre ça là. Euh, je m'explique. C'est un workout qui va être impossible à faire unbroken tant euh, le physique ne va pas suivre normalement. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, le physique et le mental, ce qu'il va falloir faire, c'est briquer dès le début. Euh, moi, personnellement, j'aime bien le 11-10. Parce que euh, ça me permet de le faire euh, sans me mettre trop, trop dans le rouge. Et de repartir tout de suite derrière sur le club. Vous pouvez vous tester, faire un truc unbroken, genre 10 reps et essayer de partir sur 10 butterfly. Est-ce que vous arrivez Si la réponse est oui, alors c'est un bon format pour vous. Euh, donc 11, 10. Ou sinon, il y a 8, 8 et euh, 8, 8, 4, 5. 8, 8, 5. 8, 8, 5, c'est un, bon, un bon fonctionnement, je trouve. 8, je drop, je repars. 8, je drop, je repars, 5. Exactement la même chose pour les pull-ups. Euh, que ce soit en keeping ou en butterfly. Mais j'estime que si vous êtes dans la catégorie intermédiaire et que vous faites moins de 7 minutes, il va falloir le faire en butterfly. En tout cas, une... même si vous breakez, ça ira plus vite. Mais après, encore une fois, ça dépend de votre technique et de votre degré de pratique. Euh, mais keeping aussi, ça peut totalement rentrer dedans Là, euh, c'est comme ça que je vois les choses Après, au niveau, au niveau du, du tour 15 5-5-5 bah, Logique 5-5-5 Ou alors 6-5-4 En fait, c'est encore un truc psychologique euh, Soit il y a des gens qui aiment que les reps soient... Exactement pareil, genre 10, 10, 10, Et il y a des gens qui psychologiquement aiment savoir qu'il y en a une de moins à chaque fois. Donc non, en fait, c'est pareil, choisissez votre camp. Moi, 11, 10, ça me va très bien, par exemple. Et euh, 10, 5, ça me va très bien. Je préfère avoir plus de reps au premier tour et moins de reps après, plutôt que d'avoir un truc bien distinct. Bon, après, c'est votre choix Et quand on arrive autour tour des 9, ben là, pour le coup, il faut briquer en mode... De si et 3 si vous êtes capable ou 3, 3, 3 et franchement ça rentre hein. ça rentre hein. j'ai déjà, euh, déjà poussé un petit peu aux fesses d'une personne qui le faisait en enterre et ça rentre bien en hein. moins de 7 minutes il hein, y a moyen hein. après voilà encore une fois c'est vous et votre mental qu'est-ce que votre mental qu'est-ce que votre tête vous dit à ce moment-là est-ce qu'elle elle vous dit putain c'est chaud c'est dur arrête toi c'est trop chaud mec et non mais sérieux si, si, si votre tête elle se dit ça là c'est chaud il faut changer d'état d'esprit tout de suite il faut changer d'état d'esprit il faut vous poser il faut vous dire ok pourquoi est-ce que je fais ça Trouvez la réponse. Ensuite, quels sont mes objectifs Trouvez la réponse. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour les atteindre Trouvez la réponse. Est-ce que, est que je vais les atteindre si je me comporte comme ça dans les woods Non. Autre chose, vous êtes à l'entraînement euh, pour le plaisir. Avant tout, pour le plaisir, il faut arrêter de vous mettre des pressions là où il n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de pression à avoir. Euh, je, je sais de quoi je parle parce que je suis une femme qui a beaucoup eu de pression dans ma vie sportive à cause de moi-même. À cause de moi-même, je me mets beaucoup de pression. Je ne sais pas pourquoi. Et récemment, il y a trois mois, j'ai fait appel à un coach mental. Et maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que lui-même, me remet un peu à ma place en me disant que voilà, est, tout est cool, tout va bien. Il faut performer comme ça, comme si il faut que tu essaies d'avoir tel état d'esprit. En fait, vous, c'est à peu près la même chose. Il faut que vous abordiez le workout en... en, en dans, dans, sa, dans sa sérénité la plus profonde Et pour être serein sur quelque chose Il faut tout maîtriser L'objectif du workout Comment je break Combien je prends de repos Et après du coup vous arrivez sur un schéma qui est sous vos yeux Et en fait ce qui fait stresser les gens C'est d'arriver euh, en, en plan flou et C'est dire oh putain ça va partir dans 3 secondes Dans 3 secondes il faut que j'envoie je, je vais mourir Alors que si vous dites ok dans 3 secondes ça part Je pars direct sur 10 Je lâche la barre Je pars direct sur euh, 9 Je lâche la barre Je fais ça Je fais ci Tac et mon body est fini et du coup, ça passe beaucoup plus vite. Pour ce qui concerne les débutants, alors je vais pas euh, donner euh, euh, un exemple de débutant euh, d'une salle de sport, mais par contre, je vais donner un exemple de débutant qui viendrait dans, un de mes, dans une de mes classes. Si j'avais un débutant, une personne qui a jamais fait de crossfit, ben, si elle a déjà fait un peu de crossfit, mais elle est débutante en je j'entends, parce que sinon euh, on, on scale beaucoup plus le frag que ça. Et du coup, cette personne, elle a déjà fait des keeping pull-up. Il euh, faut, faut que je la scale parce qu'elle ne va pas être capable de faire ça en moins de 7 minutes. Alors déjà, pour moi, un débutant, ça mettra forcément plus de 7 minutes sur le Fran, Sauf si je scale de, de façon à ce que ça soit un, un workout plus fonctionnel et plus facile pour un débutant débutant. Mais là, on n'est pas dans la question. Là, on est dans une personne qui débute, qui veut faire de la compétition en scale. Donc, il a déjà des kipping euh, et des thrusters qui sait déjà faire des thrusters à 30 parce que la charge, elle ne change pas. Du coup, je vais demander à mon athlète... Euh, de briquer très souvent. Non seulement je veux qu'elle brique très souvent, parce qu'en fait le problème c'est qu'elle va tétaniser au niveau des avant-bras, parce que c'est quand même deux mouvements qui nécessitent un bon engagement au niveau du grip aussi surtout. Elle va tétaniser au niveau des épaules et des dorsaux. Et ça c'est pas forcément le but. Donc je vais demander à cette personne de briquer très souvent. Non seulement je vais lui demander de briquer très souvent, mais en plus de ça je vais lui demander d'avoir les yeux rivés sur son, sur son grenouille. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, elle va partir avec des elle est capable de faire 8, euh, 8, 8, 5. OK Elle va être capable de faire 8, 8, 5. Cependant, quand elle va faire 8 répétitions, je vais lui demander de lâcher la barre. Et au lieu de repartir comme un intermédiaire pour le faire repartir directement sur mouvement, elle, elle va se focaliser sur son chrono. Elle va attendre 10 secondes, voire 15 en fonction du niveau. Et dès que c'est fait, ça repart. Tac, tac, tac. Comme un robot un peu, en fait. Je vais essayer de robotiser un peu sa façon de faire les choses. Et une fois qu'elle a fini, donc tout le workout... On fait un point et on voit si le repos il n'était pas trop court, s'il il n'était pas trop intense. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, ça me permet à elle et à moi de détecter ce qui n'allait pas et de travailler ça. Et aussi, pour elle, d'être beaucoup plus... Je dis que c'est une femme parce que je soutiens la cause des femmes. Oui, je suis pas féministe, mais oui, je soutiens la cause des femmes. Et du coup, elle, je vais pouvoir lui faire comprendre peut-être qu'il faut réduire le repos sur le prochain workout ou l'allonger un petit peu pour qu'elle... Vous voyez Donc, en fait, c'est ça qui est trop bien. C'est aussi de se permettre de se... Repérer un peu Fran, c'est un test, c'est un test, il faut le voir comment test. Et c'est trop bien de pouvoir se tester, parce que c'est trop cool. En fait, <rire> c'est trop cool de, de pouvoir se tester, et de savoir si on est bien, ou si on a évolué, ou si même mentalement, tactiquement. Moi, je pense qu'un workout aujourd'hui, ça doit s'affronter avec une bonne tactique. Et ça a changé ma vie depuis que je fais ça. Je le fais depuis un an maintenant. Je le faisais pas avant, bien sûr. Mais euh, tous mes woods ont une tactique, tous mes woods ont un objectif. Et, euh, et si je l'atteins pas, c'est pas grave, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas atteint Et comment est-ce que je peux faire pour l'atteindre la prochaine fois Donc du coup pour les débutants, pour finir sur les débutants, ce serait de breaker le tour des 15 en 5-5-5. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, 6-5-4. Si vraiment euh, c'est chaud pour vous euh, d'avoir toujours le même nombre de répétitions. Et euh, derrière, 6-3 ou 3-3-3. Euh, c'est similairement la même chose que pour l'intermédiaire, vous voyez, sauf qu'en fait c'est vraiment la phase de récup qui est un petit peu plus allongée et qui permettra à mon athlète de se reposer avant de repartir sereinement sur sa barre, chose qu'à l'intermédiaire n'aura pas spécifiquement besoin. Donc, euh, donc voilà à peu près euh, comment est-ce que vous pourrez aborder mentalement et physiquement le frane. Euh, N'hésitez pas à commenter votre résultat dans le frane. Euh, moi, le dernier frane que j'ai fait, j'ai mis 3,30 quelque chose, un truc comme ça. Euh, je suis pas dans une énorme forme olympique, mais je suis pas trop mal. Euh, moi aussi, euh, j'ai galère avec les salles de sport. Moi aussi, je vais en train de dehors. Donc du coup, c'est compliqué. Mais euh, voilà, on garde la pêche. Ça va revenir. Tout est cool. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très, très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et d'ici là, Faites beaucoup de soir. <rire> Bye.